Bon, les amis euh, astro, on va aujourd'hui observer euh, eh l'amas ouvert des Pléiades qui se trouve dans la constellation du Taureau. C'est un très grand amas ouvert, donc je vais avoir un peu de mal à tout placer dans l'oculaire, euh, dans un seul champ d'oculaire. Donc ce que je vais euh, sans doute devoir faire, c'est faire un dessin euh, avec euh, au moins deux, voire trois champs d'oculaire consécutif donc euh, il peut y avoir euh, quelques petites erreurs d'approximation au niveau de la position de certaines étoiles puisqu'à un moment donné je vais perdre de vue mes étoiles repères au fur et à mesure que je vais avancer dans mon dessin alors dans les pléades il y a ce qu'on appelle les sept sœurs c'est à dire sept euh, étoiles majeures très brillantes alors, on va essayer de les repérer sur le dessin une fois qu'on aura terminé je mettrai au propre le dessin et euh, on verra ce qu'il en est. Voilà, allez, c'est parti, on, on, va, on va observer tout ça. Bon, et eh bien voici la retranscription du dessin et de l'observation. Donc, euh, on peut constater euh, que... On avait quand même de bonnes conditions de visibilité, vent nul, turbulence faible, transparence moyenne, pollution lumineuse, bon, on bah, hein. va Voilà, donc l'objet observé fait 4 fois le champ de l'oculaire, donc il peut y avoir des imprécisions quant au placement de certaines étoiles. On va aller voir ça tout de suite. Donc au niveau des étoiles, on a euh, donc les 7 sœurs. On a ici là-haut Sterop, Maya et Taita. On a Caliano et Ektra. Ici on a Mérope et Alcyone. Et malheureusement, hors champ d'observation, on a Pleion et Atlas. Voilà les parents des sept sœurs. Voilà, donc l'observation de ce soir est terminée. Et moi, je vous dis bonne nuit et à bientôt les astros.